Attention, le jeu se déroule en temps réel. Il vous est donc demandé d'autoriser les notifications push qui sont nécessaires au bon déroulement du jeu. Nous promettons qu'elles ne contiennent aucun élément superflu, c'est-à-dire ça. Veuillez noter que tous les personnages, appels, photos, noms et événements sont entièrement fictifs. Il y a 4 jours... Dame les gens, c'est du shape. Chut, écoute et regarde ce qu'il se passe. Même si on ne voit pas grand-chose avec le vent. Ah mais en plus ça donne, une bonne, euh, ça donne, une, comment dire, une bonne ambiance avec le vent. Bon pour le micro ça ne va pas être ouf. Ah, le micro c'est. Sentence. Appuyez pour débuter. Bah ah, du coup. Alors salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle euh, nouvelle vidéo. Et comme dit précédemment dans la vidéo qui était avant, nous avons euh, trouvé un jeu qui est sans france. Eh oui, c'est Maël, allons... je suis de retour <rire> Nous allons le faire avec Monsieur Maël Bonjour. qui est euh, revenu parmi nous. Mon ami ainsi qu'un pro de des réseaux, réseaux informatiques, salut Je vais enfin réussir à établir la connexion. Génial, je, je perds crois. lentement mais sûrement la tête seule ici. Au bon, début t'as pas trop de choix mais après y a... ça va venir les choix, t'inquiète pas. Euh, tu crois qu'il pense vraiment que je l'ai tué Mais quoi Attends, alors il vient à peine d'arriver Ouais, mais le couille. truc c'est chaud, parce que tu comprends pas tout ce qui s'est passé. Alors je sais pas du tout s'il y a une suite ou pas. Oui, bien bah, bah sûr, je suis un peu au courant parce que j'ai essayé de tourner la vidéo dessus. Et au final, bah, j'avais pas tout enregistré, J'ai enregistré l'intro du début. Et la, la fin. Mais le milieu, il y avait rien. Mmh. <rire> cest fait qu'au final, bah, je l'ai refait, mais avec ma cette fois-ci. Tu as quand même été assigné euh, résid résidence, ils doivent donc détenir certaines preuves. C'est impossible, tu disais des Je crois que là, il y a eu un meurtre ou un truc comme ça, c'est pas possible. Ouais, c'est un possible. jeu de meurtre d'enquête et je sais pas trop quoi. Ah ok, donc on a commis un meurtre dès le début, génial. Je, je pense, ouais. Il est l'heure, il s'agit que d'hypothèses, mais nous allons te mêler euh, le vrai du fond. Tu veux faire vraiment Ouais, il faut y des petites victimes. Et en fait, tu vois, si tu fais... Attention, parce qu'il y a des fois où quand tu dis mauvais truc, ça le met en rouge. Ou quand tu dis des bons trucs, ça le met en vert. C'est le début, on peut me faire chier là. Tu, tu, tu verras juste après. Mais... Nous allons devoir pirater la base de données. Oh mais quoi Mais non Mais non <rire> Tu as perdu la tête ou quoi Nous restons dans le piratage entre tous ces jeux. Mais ben, ça part loin quand même. Ouais, très loin. Pour commencer, il va me falloir une clé électronique d'accès au système de la police. Mais ça part beaucoup trop loin Tu vas voir ce qui va se passer. Ah c'est juste c'est pas c'est toi. Mais oui je t'ai dit j'ai commencé à enregistrer ah en oui. ça pas enregistré. Il s'agit d'une sorte de clé USB présente sur l'ordinateur de chaque employé du poste de police. Tu vas devoir tirer entre. Bah ouais il va devoir tu rendre. Ah on est lundi. 14h45. 25. 25. Ouais mais c'est le reflet tu vois. Ouais. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui passe son temps à commander du café par hasard. Ou Alors il n'y a pas le choix. Alors c'est Zavatsky qui commande trois fois à quatre cafés avant le déjeuner. Il n'y a pratiquement personne actuellement. Super! Il se trouve que je suis justement à proximité. Au pire, si vous vous avez perdu un euh, Une oreille, vous me dites. Donc, ne faites-le son pire. <rire> je vais acheter du café sur le trajet et me faire passer pour un livreur. Ça m'étonnerait que ça passe. Espérons que ça marche. Espérons que ça marche. Que ça marche. Ah, lui, va se faire arrêter. il va Tu vois, relation améliorée. Ça, ça, en fait ça, fait, ça fait juste des trucs comme ça, en fait. cest relation à ou relation. Euh... Mmh. Je t'envoie un message une fois que je suis arrivé. Je vais avoir besoin de ton aide. Et bah, bien sûr. Ah, un funéraux retrouve Il faut également que l'on rassemble les infos sur la victime. Pour l'heure, tout ce que nous avons, c'est euh, ce Ted Barn était un jeune qui et qui t'a menacé. Allison sera de retour dans une semaine et elle ignore encore tout. Alors, je pense que Allison, c'est la meuf. Euh, c'est notre meuf qui est partie en voyage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une meuf qui est partie en voyage en gros. Elle est pas au camp qu'on l'a trompée. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui dirai rien. Je risque de prendre perpète. Ok, en fait, non, c'est pas, pas notre copine, c'est sûr. Non, c'est doit être une responsable ou la chef ou un truc du genre. Ça m'étonnerait qu'on oh, qu en arrive là. Ah, faut appuyer sur le truc en haut. Exactement, tu as tout compris. Mon ami ainsi qu'un pro de lui. Très voilà. bonne relation. Lis le tutoriel. Discussion inactive, mince. Avocat. Ah on a carrément un avocat Et ouais. Bonjour. Ah. ah enfin, quelles sont les nouvelles C'est pas maintenant qu'il faut appuyer, c'est plus tard. <rire> la première audience aura lieu dans 5 jours. Oh ça va être long 5 jours. Par c'est vraiment du vent, le temps est pourri aujourd'hui. À vrai dire je réfléchis encore à la stratégie que nous allons adopter. Vous savez bien que je ne dois pas me retrouver en prison. J'ai l'impression que même vous vous doutez de mon innocence. La deuxième, parce que là en mode on va le mettre un peu en mode hey, tu doutes un peu de moi là et poto poto poto poto poto de relation. Ah oh, poto. Eh ben non tu vois. Mais quoi ?»« Et eh oui c'était l'autre. Mais quoi mais il est pas logique avocat il est con. Bah ouais. Eh. Que vous croyiez innocent ou coupable cela n'a pas la moindre importance. C'est grâce à moi que vous êtes assigné à résidence et non en pré... en détention préventive. Je sais que je sais de sources sûres que l'accusation a de nouveaux éléments à charge. Je vais essayer d'en savoir plus aujourd'hui et je repasserai après avoir quitté le tribunal. Euh, alors, les choix, c'est j'attendrai que vous me donniez des nouvelles. Je vais essayer de me débrouiller de mon côté. J'attendrai que vous me... Euh, non, je me débrouillerai de mon côté. On un peu... Non, comme tu veux, là. Je sais pas. J'attendrai. Non, je sais pas, il est compliqué, de jeu. Il est compliqué, de me donne. Dis... -dis Oh une petite pépille Allez Oh une petite pépille, je vais me la faire. Mais c'est son ex. C'est son ex. Alors, quand tu parlé à l'isolement Je l'ai appelé il y a quelques semaines. Je ne sais plus pourquoi. Ne sais pas. Non arrêtez pas à mes appels. Non Arrivons pas à mes appels. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui lui arrive. Je lui parle, t'en fais pas. C'est une grande fille. Non Je veux lui parler en Mais... mode rassure, rassure. Il n'y a même pas de verre là, je suis vexée. Ouais. Quand nous étions ensemble... Elle parle de qui là de De, elle. de, de moi et.. Ah d'accord. Oh, là, de nous là. Enfin, de nous là, la personne. le mèche moindre de, f... de ses mouvements. Il faut guetter le moindre de ses mouvements. Tu Je... avais des attentes démesurées concernant la squarité. Ce C'est une fille en fait Elton. Enfin, C'est la fille à Mélanie et à nous. Et tout ça alors même que tu passes ta vie au travail. Et puis tu as tranquillement accepté de la laisser. Cela coulait douce en Europe une année entière. Et maintenant elle se rebiffe. Comment as-tu pu laisser tomber la fac de droit Comment a-t-elle pu laisser tomber la feuille de droit Pardon, je suis euh, fatiguée, tu vois, tu du mal. Tu es son père, c'est à toi de ramener, de la ramener à la, à la raison. Tu es son père, c'est toi qui la ramène à la raison, bordel. Et puis il y a ce Michel, Michael, je sais pas comment on dit. Quand tu, que tu apprécies tant. Je crains qu'il ne se remettent ensemble. <rire> je vais le tuer. Je vais le tuer, <rire> Michael. Ah, lui, il est pas gentil là. Elle a tout plaqué à cause de lui, c'est certain. Bon, tu je vais lui parler et tenter de la convaincre de Je vais lui parler. J'espère que tu dis pas ça uniquement pour que je te fiche la paix, comme tu sais si bien faire. Je vais lui parler, je vais lui parler. Je vais me pendre. Il, Il est arrivé quelque, quelque chose. chose. Ah bah je vais me pendre. C'est officiel. Tu te comportes bien, tout va bien. Je suis sur le coup, ne commence pas. Euh, on va faire là parce que sinon ça va déterminer la relation. Et puis nous on veut pêcher tout le monde, c'est comme un friend zone, mais là. Mais t'as fini. <rire> je suis toujours bloqué sur friendzone. Toujours la même game Hein Ouais, toujours la même rengaine Bah oui, on donne un petit dragueur là. Ouais ah, putain, si j'étais comme ça dans la vraie vie. Je sais que tu vas dire que tu dois partir, que tu as du travail. Ah, ouais. Elle me connaît tellement bien. Merci faire N'oublie pas de parler à Alison. Mais non, non, c'est qui Alison déjà Je viendrai cet été quand je serai en vacances. Au revoir. Le truc bien sec et froid, au revoir. C'est qui Alison déjà Je sais pas, peut-être notre fille ou je sais pas Oh je sais pas. Bon, je retourne Ah, je suis à l'intérieur. T'avais oublié lui! C'est parti pour aller mettre, chercher la clé! <rire> C'est parti pour envoyer les trucs! A l'accueil, j'ai dit que je venais apporter un, un café à Zavadski. Enfin, va au premier étage! Et va au premier. En mode, nous en fait, on est le guide! C'est ça! C'est comme ça par Parker tellement de fois on y allait, en, on était gosses, bah, on avait pété des pétards dedans quand même! Bah, je crois qu'on travaille. Non, je crois non, même pas! Bah, non, sinon, ce serait pas rentable, sinon, bah, on a tous les collègues avec nous! C'est ça! Ok, j'y suis! Porte à gauche, porte à droite! <rire> Attends je vais te montrer où je suis. Oh la photo là je sens Ouais Une belle photo Il je est pas très beau là le bureau Donc on tue tout droit J'avais fait la même réponse J'avais fait la même réponse Parce Que soit si on lui fait faire qu'il trucs et personne ça va être parallel Plouche Allez ouais. voir qu'il faut faire des et personne ça, dans... et Là s'il va dans le bureau etc Il se dit bon wow, il a demandé l'accueil c'est bon c'est un, un petit bien bah est un bon gars. Il y a quelqu'un à l'intérieur Regarde par la serrure Là il y a quelqu'un Il faut la tirer à l'extérieur il faut la tirer à Ah, mais Ah oui, c'est de être sa collègue. Bah oui, collègue. Bah, fin, comme ça, avec lui, il pourra aller prendre la clé et tout. Il va dans le couloir et inspecte en ben, bureau En fait, il va se tous les bureaux. <rire> il n'y a personne. Je vais appeler ce bureau et laisser sonner jusqu'à qu'elle aille décrocher. Pendant ce temps, là, empare-toi de la clé électronique de l'ordinateur qui se trouve dans l'angle. Je suis à peu près certain qu'il s'agit du numéro 858 000. Ça te Tiens, après. toi, après. Là, on va appeler. Je crois qu'en fait on a une bonne relation avec le patron et que c'est pour ça qu'on a tous les numéros mais là il y a, il y a une douille là. Le numéro est là, et hop, hop, hop, hop, hop. Ouais, Wesh poto. Wesh ouais, poto. Wesh ouais, poto jou, jou, jou. pas trop loin Coucou Ça va Non mais ils nous entendent pas Comment ça va Oui. Yeah non mais ils nous entendent pas Appel terminé Amance. OK Message Nous allons dans message ça va avec qui Je sais pas Un jeu ah. Je l'ai ah. Bravo mon petit con Alors, tu es en ligne, tu n'as pas le droit de communiquer Ne le dis à personne s'il te plaît. Bon, tu veux vraiment le savoir non, je ne dis à personne, STP, STP, mon poteau. Que jamais je ne pourrais te dénoncer. Ah merci mon salaud. <rire> voilà. <rire> ah, bonne relation. Ouais, il y a non. une tempête qui se met, désolé pour vos oreilles. Ouais. Henri, tu es dans la mer jusqu'au coup. Le simple fait d'avoir cette conversation pourrait me causer des ennuis. C'est toi qui m'as envoyé ouais, un message. Marrant. C'est toi qui m'envoyais un message, je c'est de la guerre C'est toi qui m'as envoyé un petit message, arrête Allez, allez c'était la mauvaise réponse. C'est de pute, là tu bout de quoi là C'était notre message. C'est con. Je sais, mais tu es vraiment dans le pétrin. D'après mon avocat, vous avez du nouveau. Tu essaies de m'entraîner dans ta chute Mais non, mais on essaie d'entraîner personne, c'est même pas <rire> ce qu'on fout là, nous. Je ne compte pas te divulguer la moindre information. Celle-là. Parce que si on lui donne, ça fait des heures qu'on est amis, allez, mets-toi dans la merde, ça va, ça va détruire nos relations. Mauvaise réponse. Mais quoi Mais il veut qu'on le fout de la merde en fait l'autre c'est ça, il veut vraiment qu'on le foute de la merde, merde. J'ai un prêt qui s'élève à 50 plaques, ça c'est un argument convaincant. Mais ça c'est un argument convaincant, il voilà. nous la gestion, là. Et mieux. Mais quoi Mais what Mais il est pas logique ton jeu là mais Regarde c'est la force, c'est lui qui va nous dire euh, bon il a fait ça, on va aller en prison. Ou... En fait nous, on veut pas savoir, on veut pas le mettre de la merde, c'est lui <rire> qui fait tout en fait. Bon sang Bon sang, c'est lui qui a fait ça à telle heure, à tel moment <rire> Mais il faudrait que tu aies posé des infos, et merde. Je ne travaille pas sur cette affaire en plus. Ok, donc on est flics, on a un problème. <rire> Il ne s'agit que de rumeurs entendues à la machine à café. Les experts sont intervenus. Une seringue a été retrouvée près du corps de Ted Barnett. C'est qui Ted Ah oui, oui, <rire> <rire> c'est J'ignore ce qu'elle contenait. Con euh, eh ben, elle contenait de la MDMA. Ah non, mais ça c'est des pilules. Il y avait également une photo de la scène de crime dans le téléphone de Barnett. <rire> Ouh pas très beau bon à voir ça. Je ne sais absolument rien à propos de cette sœur, hein. Bah c'est vrai, qu'est-ce que tu veux qu'on sache si nous on n'a rien fait, nous, on est innocents. C'est <rire> gentil, nous Si tu le dis. Si non mais c'est bon, allez. Déjà, tu nous dis la alors qu'on en veut même pas, et là, tu dis. Ok. Michael. Maintenant que nous avons la clé électronique, nous allons devoir pirater la base de données du laboratoire de la police scientifique. Je préfère ne pas savoir comment tu gagnes ta vie. Sérieusement cela aurait le mérite de faire bouger les choses. La première, je ne sais pas comment tu gagnes ta vie. Aïe, aïe, aïe. aïe. Non, non, non, la deuxième. Non, la... Non Mais non Mais c'est ça la deuxième. Sérieusement, la deuxième, la première, c'était comment tu gagnes ta vie. Non, c'est laquelle la bonne Bah, je sais pas, ça n'a rien dit là. Ah, non, c'est bon. C'était bon Bah, je me dis aïe, aïe, donc moi je savais pas. Ton téléphone est toujours connecté au réseau de la police. Je compte exploiter cette faille pour le pirater. Tout ça me. Il a pirater mon téléphone là, en gros. <rire> Comment puis-je me rendre utile Et tout ça ne me dit rien qui vaille. Comment puis-je me rendre utile Comment je peux me rendre utile moi déjà On a des bonnes relations avec lui. Waouh Tu m'as pas celle le son. Ouais. Il n'y aura rien. Non non, il n'y aura rien. Non pourquoi pour pas Coucou, c'est mais j'ai pas eu le temps de faire ma blague Peut-être qu'au euh, montage j'en entendu peut-être le son mais... Oui. Tu es là, tout va bien Oui, je viens de recevoir un étrange appel. Oh c'était moi, c'était moi, c'était pour le pirater. Suis le cercle rouge, je vais te montrer. Tu laisserai le plaisir d'appuyer, lui depuis tard. tu fais qu'appuyer sur les cercles rouges. CERCLE ROUGE CERCLE ROUGE Nouveau raison inspénibles ou de pirater le sang. <rire> <Je> te <rappelle. rire> c'est tellement simple. Mais c'est trop bien, le petit bout de piraté je c'est que bloc en fait, faut l'installer dans la vraie vie ce bouton. Il y a dans le serveur, ouais. Et c'est pas fini, et là j'en étais à la. Appuyez Et qu'on pense une pièce, des objectifs. Je sens que c'est être un mini-jeu là. Ah, c'est les blocs de la même couleur. Même couleur. Fais tout d'un coup. Non mais fais un carré là comme ils te disent. C'est sont chiants là que de merde là. Non mais entièrement, jusqu'au bout, proton, voilà. Hum. Mmh. Mmh. Mmh. Rapid sa me tiquez. J'espère qu'on va tous les faire rien. Je ne comprends pas plus tu fais le niveau, plus tu gagnes d'étoiles. En fait, il faut s'appeler tout Ah, Bah, et on a reçu des trucs en plus là. Dans, le... dans les notes, ok. Dans les notes, ok. Ah, cool, ouais. une petite note rapide. Mais on peut pas quand même discuter avec notre note. C'est énorme, <rire> non. En fait, tu vas noter tout ce que tu veux ah. noter, quoi. Mais tu peux pas tout écrire d'un coup. Je vais te faire petit par petit. On vous laisse lire de toute façon. Qu'est-ce qui est marqué On vous laisse lire. En fait, j'avais même pas compris qu'il fallait lire. Donc, moi, j'appuie sur des boutons parce que j'ai des boutons. Donc, je m'amusais bien. Vous avez le bouton pause de la vidéo qui. Et au milieu, vous appelez sur Aspace, sinon. Voilà, on met toutes les images. Belle image Fais euh, continuer. oui, bon, euh, les... message. Bonjour, bon. Tiens, je je peux reprendre. Ok. Ah, c'est Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène McCartney. Je suis journaliste. Je veux vous aider. J'en doute. Dans ma situation, dans... toute aide est bonne à prendre. Dans ma situation, toute aide est bonne à prendre. Relation améliorée. <rire> je suis d'accord. Comment avez-vous... Obtenu ces informations Ça fait un peu agressif quand même. Mais moi je pense que ça peut passer. Bah ça va, hein Ouais, elle a l'air sympa. Tant qu'elle joue pas trop. C'est un peu mon travail, c'est vrai. Elle marque un point là, mais je l'aime pas. Mais vous devriez vous montrer plus intéressant par cette vidéo. Comment elle s'est intéressée par cette vidéo <rire> Comment je sais que je suis... Qui <rire> m'a envoyé par un numéro inconnu ouais. Et je là cette vidéo. Je ne comprends pas de quoi il s'agit et quel est le rapport je avec moi. Je ne comprends de quoi il s'agit. Il m'a faire un peu en mode de faire un truc à votre travail. C'est la petite amie de Ted Barnet qu'on voit dans la vidéo. L'homme que l'on vous accuse d'avoir tué. On a tué Ted Barnet J'ai découvert ça, j'ai les réseaux sociaux. Voilà sa photo. Une photo. Ok. Et bah par contre ce qu'il a bah toi j'y finir. Euh bah on va finir de discuter avec elle et après on sera à la fin. Ok, désolé. Qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça veut dire les retenues qu gré Qu'est-ce que ça veut dire On est intéré... On a interrogé. Une journaliste, je ne je sais, sais rien sais, pour bon, bon, l'instant. Bah t'es pas journaliste alors si tu sais rien. <rire> Savez-vous où vit tête d'un Évidemment je sais, nous connaissons. Possible. On va dire qu'on le connaît, comme ça on va dire que c'est notre ami, etc. Mais ouais mais bon, ça met encore plus de, de doute en mode de « ouais, on l'a tué quoi ». Bah non, c'est notre ami, pourquoi on tue notre ami <rire> On après... nous a trahi, on s'est défendu, on l'a tué. <rire> voilà ce que je vous propose. Je vais tenter de vous aider, mais je garde tout pour moi, tous les éléments que nous obtenons. Si vous voulez bien m'excuser, je dois passer à un coup de fil. Bon, okay. on va est sur ça. Sur ce, on saura la suite au prochain épisode, si ce jeu vous aura plu. Moi c'est une plaît honnêtement. D'accord. On dirait pas de ça je suis un peu pressé, mais il me plaît. <rire> voilà, on, a, on fait vite fait des vidéos pour prendre l'avance et euh, en rapide, mais euh, voilà. Sur ce, bah, je vous laisse liker, commenter cette vidéo, et je vous dis à la prochaine Prochaine